Loi d'attraction sous hypnose, méditation guidée. Bonjour, bonjour à tous et à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui à l'occasion de cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais euh, vous aider à pratiquer la loi d'attraction pour attirer l'amour. Alors, il va s'agir euh, présentement d'attirer euh, l'amour euh, d'une personne que vous connaissez déjà, donc soit une personne qui est euh, dans, votre, euh, dans votre cœur, hein, je veux dire dans, euh, dans votre vie déjà, ou alors une personne qui est euh, dans votre tête, c'est-à-dire, soit une personne avec qui vous êtes déjà en relation, ce peut être votre conjoint, ce peut être une personne avec qui vous êtes en relation sentimentale, mais pour lequel, par exemple, il peut y avoir une, une distorsion du lien, je dirais, peut-être du fait des années, par exemple, ou alors du fait d'événements ou de circonstances qui a pu vous amener à vous éloigner sentimentalement parlant. Il peut également s'agir alors bien sûr, hein, je parle également de, de tout ce qui est euh, lien d'âme, qu'il s'agisse euh, de relations de flammes jumelles, de relations d'âmes jumelles, d'âmes sœurs, etc. Voilà, il va s'agir euh, donc soit de resserrer des liens dans une relation déjà existante, soyez euh, avec la personne euh, ou pas, mais aussi pour ceux qui n'ont pas de, de personne, enfin euh, qui ne connaissent pas encore euh, l'amour. Hein, c'est-à-dire pour ceux qui n'ont personne dans le cœur, eh bien, il va s'agir pour elle d'attirer également euh, l'amour, donc euh, la, la rencontre de cette personne. Donc, dans cette euh, vidéo, quand je vais parler euh, d'attirer l'amour ou d'attirer son amour, euh, voilà, je vais parler de ces, de ces différents cas de figure. Hein. Donc, euh, que vous soyez en couple et que ça n'aille pas très très fort ou que vous soyez en séparation, voilà. C'est séance sur la loi de l'attraction s'applique à vous. Je vous rappelle que j'ai fait une séance d'hypnose donc sur la loi d'attraction d'une manière plus générale, une séance dans laquelle donc euh, voilà, je parle plus longuement du euh, du pourquoi et du comment euh, la loi d'attraction euh, fonctionne, etc. Donc si vous ne l'avez pas déjà faite, vraiment je ben je vous invite à le faire hein, car cela va vous donner des éclairages, des des éclairages et puis aussi des méthodes à faire pour que cette pour cette loi d'attraction fonctionne voilà donc comme je n'ai déjà parlé longuement donc dans cette première vidéo je ne vais pas revenir à nouveau là dessus alors pour ceux qui ne me connaissent pas et qui découvrent ma chaîne aujourd'hui donc je suis hypnothérapeute je m'appelle audrey le j'exerce donc en tant qu'hypnothérapeute depuis 2011 je je pratique tant une hypnose ericksonienne qu'une hypnose spirituelle. Je pratique également l'hypnose conversationnelle. Voilà. Donc, quelques recommandations pour cette séance. Donc, je vous conseille vivement d'être seul dans une pièce, de mettre votre téléphone en mode avion. Donc, aucune sonnerie, aucun vibreur, aucun rappel. Quoi Donc vous devez être euh, confortablement installé, vous devez être adossé. Je ne vous conseille absolument pas de vous allonger, sinon vous euh, vous risqueriez de vous endormir et de rater euh, certaines parties euh, importantes de cette séance d'hypnose où il convient que votre euh, que votre conscient soit pour ceux et celles euh, qui le désirent, hein, qui désirent, euh, comment dire, euh, se mettre, euh, je vais dire, déjà dans une ambiance euh, romantique, voilà, que ce soit euh, avec euh, des parfums, des euh, de l'encens ou autre, et eh bien, euh, bien évidemment, euh, vous pouvez le faire. Cela ne pourra euh, que euh, amplifier euh, l'impact de cette séance. Hein. Euh, de même, euh, si vous souhaitez vous... Euh, vous préparez, vous apprêtez comme si euh, vous alliez euh, rejoindre quelqu'un ou que quelqu'un allait euh, venir l'occasion euh, d'un dîner ou de quelque chose euh, comme ça, bien sûr vous pouvez également le faire. Allez, nous allons commencer cette séance euh, d'hypnose donc euh, bon ben je vais vous faire euh, rentrer sous hypnose bien évidemment avant d'entrer dans le vif du sujet. Allez, je vous invite dans un premier temps à fermer les yeux et, et vous allez simplement imaginer que seconde après seconde, tout ce qu'il y a dans votre tête, vos pensées, vos idées, c'est comme si, c'est comme si que tout ça descendait. tomber… vraiment vous allez… vous allez imaginer qu'il y a comme une… comme une cascade… comme une cascade qui part de votre tête ou de votre esprit peut-être même du sommet de votre crâne… et qui descend qui descend, qui… qui glisse le long de vos joues… de vos épaules… de vos bras… je vous invite… à décroiser… Les bras s'ils étaient croisés, décroisez vos jambes si elles étaient croisées. Ressentez simplement cette cascade descendre, descendre, traverser l'extérieur du corps, mais également l'intérieur. descendre le long de vos cuisses… dans vos jambes également… traverser vos muscles… jusqu'à se retrouver au niveau de vos pieds… et continuez… de descendre comme si toutes vos idées vos pensées… traversaient le sol… voir… les différents étages… et… et ressentez… ressentez… Quelque chose descendre bien au-delà de vos cuisses, de vos jambes, de vos pieds et ressentez d'une manière générale un flot un flot, une énergie traverser l'ensemble de votre corps. Si vous ne la ressentez pas déjà, bien évidemment, vous pouvez simplement imaginer Imaginer quelque chose traverser votre votre corps, vos muscles de haut en bas, de part et d'autre. ça continue… vous allez pouvoir remarquer… que votre rythme respiratoire… se fait probablement déjà… plus calme… plus posé… et en tout cas votre rythme respiratoire va lui aussi prendre… prendre le chemin de l'apaisement… de la détente… je précise… je précise que vous n'allez pas vous endormir… n'allez pas dormir, bien que vous allez plonger, plonger au plus profond de votre être, plus profond de votre cœur. Et pourtant, et pourtant, vous n'allez pas vous n'allez pas dormir, oui, votre. Votre corps, lui, peut peut dormir et il va être effectivement dans un état proche du sommeil. Et oui, oui, oui, votre esprit conscient va se poser, se se relâcher, faisant ainsi tomber ou ou disparaître déjà… certains blocages… certaines peurs… puisqu'il s'installe effectivement déjà dans un… dans un lâcher prise… mais il ne va pas dormir… il va simplement… être… connecté… connecté par un biais bien particulier à votre inconscient… oui c'est ça… il va… il va se connecter… différemment, autrement… à une partie de vous extrêmement… créatrice… que vous… que vous ayez conscience ou pas d'être d'être… créateur, d'être investi d'un pouvoir de création… sachez qu'il existe bel et bien car votre inconscient est créateur… il représente cette partie de vous que… que vous exploitez ou pas… et qui est… créatrice… alors donc… tout simplement vous allez… vous allez suivre ma voix. oui vous allez suivre ma voix jusqu'à… jusqu'à ce qu'elle vous permette… de traverser les différentes voies de votre inconscient… de plus en plus… vous ressentez n'est-ce pas… Des sensations bizarres, étranges, agréables certes, mais étranges. Ces sensations étranges qui parcourent votre corps, tout comme ces autres sensations qui se, qui se focalisent un endroit bien particulier du corps… peut-être même que cette… ou que ces sensations qui, qui se focalisent en quelque part… dans un endroit, dans un lieu bien précis du corps… bouge… bouge… se déplace… lentement d'autres parties du corps comme si elle… comme si elle voyageait… oui c'est ça comme si elle voyageait… un voyage… à l'intérieur de vous… un voyage au cœur de toute votre dimension… créatrice… que ce soit la première fois, la deuxième fois ou peu importe, peu importe, peu importe le nombre de fois que je vous ai déjà mis sous hypnose ou pas, peu importe même le nombre de fois où vous, où vous avez déjà été sous hypnose ou croyez l'avoir été, sachez que vous allez aller encore plus loin, vous allez aller encore plus loin puisque vous allez découvrir, vous découvrir. Vous allez partir à votre découverte. À l'exploration de de votre vous le plus le plus profond, le plus vrai. Le plus beau, le plus pur, vous savez. Cette partie de vous qui qui ne connaît, j'allais dire, que qui ne connaît que le merveilleux, c'est-à-dire cette partie de vous ne connaît pas la peur, qui ne connaît pas l'impossible. Et comme, et comme elle ignore tout ça, et bien tout ça n'existe pas puisque cette partie créatrice ne voit, ne croit que ce que que ce que elle-même croit, sait, que ce que elle-même partie de vous est… on peut dire comme… comme protégée… elle est protégée de toute influence négative, de toute influence perturbatrice, ne serait-ce que… que votre propre monde ou votre propre cerveau ou vos propres croyances… oui cette partie de vous est… est comme un lieu, un endroit… préservé… préserver de tout ce qui n'est pas positif, préserver de tout ce qui ne vous permet pas de vous réaliser, de tout ce qui ne vous permet pas d'être connecté… à la vie… à l'univers aux autres… à votre pouvoir créateur à votre… à votre intuition… Votre corps s'endort, s'endort à nouveau. Et plus il va dormir, et plus il va s'endormir encore et encore. Vous savez, c'est c'est comme que vous rêvez, que vous rêvez, et que dans un de ces rêves, vous vous réveillez dans un autre rêve et bien là c'est pareil… vous allez dormir… dormir à différents niveaux… enfin votre corps… le corps est lourd… d'ailleurs… d'ailleurs c'est pas tant qu'il est lourd… il est peut-être plutôt… endoloré… comme il est probable également que vous ne ressentiez plus la matière, qu'il y a comme une décorporation ou ou plutôt une fusion, oui c'est ça, il y a une fusion, une une fusion entre vous et, et les milliards, de milliards, de milliards, de milliards de particules. Résonne, ne serait-ce que dans cette pièce… que dans ce lieu où vous êtes… oui c'est ça que vous ressentiez… des picotements, des, des… fourmillements vous savez… des… ces petites sensations si et là dans les jambes, dans les mains, dans les pieds… D'autres simplement le ressentent comme l'infini. Je veux dire, d'autres personnes ont simplement l'impression de d'être dans l'infini, de ressentir l'infini. Qu'importe. qu'importe la façon la manière dont… vous êtes… dans cet état particulier et qui va l'être davantage encore… laissez… laissez tout ça… aller… venir… laissez ce qui doit venir à vous… arriver… se passer, se produire, se créer… ne pensez même pas… à ce que vous êtes venu trouver ou retrouver aujourd'hui… profitez juste… des sensations ressenties… profitez juste… De ce moment de ce moment de, de ce moment de communion avec vous profitez juste de cette connexion bien évidemment tout ce que vous allez retrouver tout ce que vous allez créer l'amour… l'amour que vous allez retrouver… votre amour… que vous allez retrouver… qu'il s'agisse de vous… ou de… Ou de la personne qui… qui habite votre cœur… ou de la personne qui… qui peuple vos pensées… Eh bien, tout ça ne peut être que positif, bénéfique, porteur, tant pour l'un que pour l'autre, tant pour vous que pour votre groupe. sentez maintenant comme si une porte… s'ouvrait… comme si quelque chose en tout cas s'ouvrait… et que vous… glissiez à l'intérieur… Certains vont avoir cette impression de descendre, de descendre… comme s'il… comme s'il tombait dans… dans de la lumière… d'autres… ont déjà arrivé en quelque part… que vous soyez… cœur votre inconscient, que vous soyez au cœur de votre intuition, ou, ou que vous ne sachiez pas au cœur de quoi vous êtes. Puisqu'il peut s'agir de lumière, de rayonnement, ou simplement, vous ne voyez rien, mais... Et vous ressentez, ressentez, ressentez avec vos sensations que qu il y a des choses qui vibrent, qu'il y a des choses qui, qui semblent toucher, toucher, toucher énergétiquement ou magnétiquement votre corps, comme si certaines choses entraient à l'intérieur de vous des choses, des choses agréables, des choses positives… oui, et surtout tellement, tellement plaisantes… tellement légères, tellement incroyables, peut-être même pour un certain nombre d'entre vous. quel que soit ce dont il s'agit… profitez… profitez car… en plus… d'attirer l'amour… de retrouver l'amour… le… le chemin par lequel je vous fais passer pour y accéder… déjà vous… vous appelle… vous fait du bien, c'est. c'est comme si. C'est comme si vous traversiez un chemin qui nettoie, nettoie, purifie, vous apaise, vous allège. Bien souvent, lorsque vous êtes sous hypnose ou que vous êtes dans un état particulier, un état second et eh bien… c'est comme si que votre âme… c'est comme si que votre inconscient, que votre enfant intérieur… vivez… vivez une thérapie… Vous ne savez pas de quoi, vous ne savez pas par quel, par quel miracle en quelque part, mais, mais vous sentez, vous sentez que votre cœur se sent bien, se sent allégé, allégé libéré. c'est pour ça que je vous invite… à laisser… laisser… laisser ce travail… énergétique… ce travail… libérateur… laisser ce chemin… révélateur de… de votre potentiel agir déjà… quelle que soit la route… quelle que soit la direction que là maintenant vous empruntez… c'est peut-être même une route une route… pour faisant emprunter… certaines voies aériennes… Ou maritimes… ou certaines voies… spatiales… ou d'autres voies… universelles… certains d'entre vous… sont déjà arrivés j'allais dire au… au point de rencontre… au, au lieu de rencontre… plutôt… non… certains d'entre vous sont… dans… dans l'espace… dans la dimension… dans laquelle… vous allez… attirer l'amour… Il arrive en ce moment même. D'autres corps ne savent pas qu'ils y sont déjà depuis depuis un certain temps. Et d'autres corps y seront dans quelques petites secondes, juste le temps de ressentir encore une fois ce qui se passe là au niveau du cœur et oui et oui oui pour certains d'entre vous c'est également au niveau des chakras et puis d'autres ne savent même pas que ce sont les chakras ils, ils ressortent simplement au niveau du ventre peut-être cette partie en haut du nombril… ou cette partie… sur votre poitrine… quelque chose… bien sûr c'est peut-être la gorge tout comme c'est peut-être au niveau de votre front ou… ou du bas ventre… pour d'autres encore c'est comme une comme une énergie… comme quelque chose qui s'éveille… qui s'éveille… qui s'éveille… dans les paumes de vos mains… vraiment comme si… une énergie… s'activait… les plus… les plus éveillés parmi vous… les plus… connectés… Sente cette énergie dans tout le corps. Oui, certains d'entre vous se sentent vraiment avoir avoir fusionné avec chaque atome, chaque molécule, chaque chaque particule. d'être même avec ce qu'il y a dans L'air de l'espace. On appelle tout simplement le cinquième élément ou l'éther. D'autres peuvent l'appeler énergie vitale. Bref, avec. avec ce qu'il y a au plus… ce qu'il y a au plus c'est qui permet… à tout d'être connecté… d'être connecté et d'être interconnecté… Tout comme… une infime partie… de vous… de vous qui… de vous qui m'entendez, des des personnes qui m'entendent… une infime partie de vous arrive… à voir… à voir cette… cette énergie créatrice mais vous savez… peu importe que vous arriviez ou pas… à la voir… vous savez… qu'elle est là et si vous ne le saviez pas eh bien maintenant… maintenant vous le savez… et… et dans tous les cas vous allez imaginez qu'il y ait… quelque chose… quelque chose dans l'air… Hein, un parfum, une ambiance… des… des électrons… des… une vibration… un… un fluide, une énergie… bref… voyez ça comme vous voulez, appelez ça comme vous voulez, ça n'a aucune importance… le fait est que… que c'est cela… C'est cela qui va connecter certaines choses entre elles, comme votre cœur et, et celui de votre amour, de la personne qui est dans votre tête, dans votre cœur, votre autre. Oui, ce, ce qu'il y a dans l'air et qui véhicule votre pensée, votre amour, votre besoin, vos attentes. Je vous invite à, à vous concentrer sur toute l'énergie que vous ressentez là maintenant, toute l'énergie, quelle qu'elle soit. Cette énergie soit énergie universelle ou ou qu'il s'agisse de l'énergie de votre énergie ou, ou l'énergie de votre magnétisme ou de votre amour de votre volonté je vous invite à vous concentrer sur ça oui concentrez vous sur ça et surtout concentrez-vous sur la façon dont vous allez laisser cette énergie augmenter… oui ressentez-la augmenter et faites-la augmenter comme… comme vous en avez envie intuitivement… concentrez-vous dessus… sentez… votre énergie grandir… devinez-la… grandir. sentez dans vos mains quelque chose… s'intensifier… sentez… au niveau de votre tête quelque chose… s'activer… Sentez votre cœur s'ouvrir, sentez, sentez votre cœur devenir lumineux. Être lumineux. Ou imaginez-le s'illuminer. Sous l'impact d'une énergie qui vous est supérieure, une énergie bienveillante, une énergie pleine pleine d'amour… oui c'est ça… sentez… sentez un éveil dans votre cœur… sentez une lumière arriver… peut-être… du ciel peut-être… de l'univers… Les, les trois quarts ou et même plus d'ailleurs, je pense, d'entre vous sont déjà prêts à aller appeler, appeler votre, appelez votre amour, appeler votre autre, appeler celui ou celle que vous aimez le plus sincèrement possible. Sentez peut-être cette énergie, cet amour traverser votre lien… ce lien peut-être symbolisé oui par… par un lien, par un canal, par… quelque chose de fort, de puissant… Peut-être même que certains ressentent de l'émotion, peut-être même que certains ressentent une envie de. Vous savez, quand on a un petit peu le nez qui. le nez qui picote, ou... ou les yeux qui. Qu'importe. qu'importe que cela suscite ou pas ce genre d'émotion, concentrez-vous sur. sur vos sensations. Ne formulez aucune idée, aucune pensée, clairement, laissez simplement. L'amour, l'amour que vous portez à cette personne, la rejoindre, c'est cet amour qui va l'appeler, qui va l'attirer. Certains d'entre vous peuvent donc commencer à, à laisser cet amour rejoindre. Celui, celui qui l'anime, celui qui le crée, celui qui fait, qui fait vivre cette énergie de votre cœur, votre ventre, celui que vous aimez, celle que vous aimez, une personne qui n'était pas totalement prêtes énergétiquement le sont à présent et… ils vont pouvoir… faire cela… et les autres… les quelques autres qui ne sont pas encore prêts… pensent… pensent… fortement à… la personne qu'ils aiment jusqu'à… ce qu'une énergie se crée et se libère dans leur cœur… jusqu'à ce que ces pensées d'amour deviennent de l'énergie en vous… voilà… jusqu'à ce qu'il y ait une… une transformation une… un changement d'état… oui vous pouvez… même ceux qui… qui ont déjà libéré cette énergie… sentir d'autres formes, d'autres flux d'énergie… peuvent peut-être sentir que leur pensée… devient énergie… sous l'influence du cœur… devient énergie devient… vibration… connexion… vous savez comme… comme lorsque vous communiquez comme lorsque… comme lorsque vous parlez… Euh, au téléphone ou… quand vous écrivez un message sur votre ordinateur ou votre smartphone sont des énergies, des vibrations, des, de l'électricité. Votre corps est producteur d'électricité. Et cela fonctionne. Cette, cette loi d'attraction fonctionne parce que quand tout est énergie, quand tout est et vibration. tout est… électricité et bien… j'allais dire le courant passe, l'information passe et, et… elle passe d'âme à âme… c'est votre cœur qui parle avec le cœur de la personne qui le fait battre plus que les autres… Certains le vivent, d'autres le ressentent et d'autres l'imaginent. Quel que soit l'état, le stade où vous en êtes de la marche et fonctionne de la même façon. Cela agit de la même manière. Et c'est ainsi, vous de cœur, connexion directe, parler, échanger. ne pensez pas avec votre tête ne laissez pas des mots se former ni des phrases se faire… vibrez chaque pensée chaque idée… laissez le cœur… parler… laissez le cœur parler sous forme d'impulsion… comme si qu'il y avait un filtre entre les pensées et le cœur et que… chaque pensée devient émotion, devient sensation, devient énergie… et va directement dans le cœur… de celui que vous aimez et de celle que vous aimez… ressentez les deux cœurs palpiter Laissez tout ce que vous avez dans le cœur aller dans, aller vers vers cette personne. Ne lui envoyant que de l'amour, que de l'énergie, que, que de merveilleuses couleurs. laissez vos cœurs discuter, laissez vos cœurs… s'aimer… et libérez votre tête, libérez votre esprit… l'amour, l'amour… l'amour se vit avec le cœur… Parallèle maintenant, imaginez, imaginez et ressentez quelque chose de supérieur à votre cœur, de plus haut, de plus grand, votre âme, votre âme qui est notre facette de votre cœur. Comme votre cœur est une facette de votre âme. Qu'importe, voyez donc cela maintenant au niveau de votre âme. Et sentez, sentez votre âme aller vers celui ou celle à qui il est connecté. connecté… connecté par un lien d'amour… véritable d'amour puissant… d'amour bienveillant… d'amour… vivant… d'amour vibrant… laissez votre âme… apportez tous vos messages… sous forme sous forme de lumière sous forme d'énergie de vibration Voyez maintenant un lien encore plus haut quelque chose de plus haut, de plus grand, quelque chose de supérieur. De supérieur à votre âme, de supérieur à votre cœur, de supérieur à son cœur et, et à son âme. Voyez quelque chose de grand, quelque chose d'universel. Universel, de fort, de puissant… quelque chose… qui… quelque chose qui régit… ce monde… cette terre… la vie, le hasard, le destin destinée… la nature… le ciel… Un dieu… la magie je ne sais pas… imaginez quelque chose en tout cas qui… qui donne la vie… qui donne… l'espoir qui… qui fait tourner la terre… qui fait battre les cœurs… quelque chose de fort… de puissant… Quelque chose auquel tout, toute loi, tout fait y est subordonné, y est dépendant. Nul n'échappe à la rotation de la Terre, au soleil qui se lève et qui, qui brille qui rayonne à l'air, à l'eau, à la vie, au mouvement des planètes. Bref, imaginez quelque chose auquel tout homme Femme. toute chose tout tout fait soit assujetti à cette à cette réalité et connectez votre cœur, votre âme à cette à cette force, cette puissance Oui, connectez non pas vos idées non pas vos pensées ne, ne dites rien ne pensez rien laissez simplement votre âme s'élever… oui c'est ça laissez votre âme s'élever… s'élever allez… allez rejoindre allez être en accord avec… la source… la source de tout… l'univers… veuillez laisser votre âme dans la forme la plus pure la plus vraie qu'elle soit laissez-la… s'élever… sentez-la… sentez votre âme sentez votre cœur… s'élever et aller s'harmoniser… oui c'est ça aller s'harmoniser avec… cette énergie avec… avec le Très-Haut pour certains ou… l'univers la source pour d'autres… peu importe cela… cela est énergétiquement… la même… la même énergie la même puissance… harmonisez-vous avec le tout… avec l'alpha et l'oméga… et ressentez… ressentez votre âme former… un infini… ni un tout avec celui ou celle par qui il est connecté au niveau du cœur. Oui, c'est ça. Au milieu, au point central de cet infini, il y a votre cœur et son cœur unis, unifiés. pendant que… pendant que l'infini… les connecte… les unit… les traverse d'énergie bienveillante… d'énergie d'amour… d'amour… d'amour plus fort que tout… d'amour… universel… d'amour inconditionnel… y oui, ressentez. Et cette fois-ci, c'est sur le haut de votre crâne que, que vous ressentez hein, une énergie puissante. Une énergie, des sensations particulières. Qui n'a rien à voir avec vos idées, rien à voir avec vos pensées simplement ce qui s'y passe… va vous êtes connecté… à l'infini… ce qu'il y a de plus haut, de plus grand, de plus beau, de plus… merveilleux… voyez… voyez voyez celui qui fait battre votre cœur… voyez celui qui l'anime… voyez celle qui anime votre cœur… voyez celle… qui fait battre votre cœur… regardez-le… Regardez la regardez cette personne… juste là en face de vous… voyez… sentez son énergie… voyez son regard… voyez… ses lèvres… voyez… son sourire… et voyez… cette harmonie entre vous… Voyez l'harmonie en couleur, en énergie, en vibration. Allez vers cette personne, allez vers votre cœur et laissez votre cœur venir à vous. Réunissez-vous. passé et dépassé, les blocages ont été anéantis. Il n'y a là où vous êtes, là où vous vibrez tous les deux maintenant, il n'y a, il n'y a que de la lumière, de l'amour, de l'infini. Il n'y a rien de, de perturbateur, aucune énergie perturbatrice. Il y a juste vous deux. Fusionner. Voyez-vous physiquement fusionner avec cette personne. Formant peut-être vous deux un infini. Ou formant peut-être vous deux un seul cœur. Seule âme ou formant peut-être à vous deux un autre cœur, une autre âme que sais-je unissez-vous tel que vous le voyez, tel que vous le sentez unissez-vous, vibrez. Vibrez à l'unisson. Oui, vibrez à l'unisson. Oui. Et c'est à l'unisson que vous allez redescendre. Redescendre tous les deux. Ensemble, unis, soudés. Liés par quelque chose d'indescriptible. Si c'est bien bon pour vous, bien sûr, pour vous individuellement, pour vous tous les deux et pour vous, votre lien, vous allez de plus en plus sentir que vous redescendez tous les deux. Vous redescendez de cet infini… vous redescendez de cet univers… ensemble, soudés, unis… vous redescendez au niveau de votre âme… ensemble, unis, réunis… Vous redescendez au niveau… de votre cœur… unis, soudés… Réunis. Ressentez l'amour, l'amour, l'amour vivant. L'amour vivant, l'amour, l'amour créateur entre vous. Créateur d'une vie commune, créateur de projets communs, créateur. Créateur d'amour. Créateur. De sérénité… oui ressentez cet amour… dans votre cœur… respirez… oui respirez prenez… d'amples respiration pour… pour bel et bien sentir cet amour dans votre cœur… cette paix… cette paix entre vous… ressentez-la vivez-la… respirez-la… et sentez-la maintenant se diffuser dans le corps, partout… partout… partout… vous avez toutes ces sensations… ressentez l'amour vibrer… en vous… sentez… l'amour de votre vie… sentez… votre autre… Votre flamme jumelle, votre âme jumelle, votre âme sœur, l'amour de votre vie que sais-je… sentez… sentez-la… respirez-la vivez-la… humez-la… dans vos muscles, dans votre corps… dans les articulations… De vos pensées, dans la plus petite partie de votre cœur, et c'est très très bien. Vous êtes unis, vous êtes ensemble, vous êtes vous êtes réconciliés. Vous êtes heureux ensemble… ensemble. autant que… autant que c'est bien et bon pour vous deux d'être ensemble… Certains ont laissé un sourire se dessiner sur leurs lèvres d'autres sont encore totalement plongés à l'intérieur d'eux dans, dans cet amour… Dans tous les cas, vous allez maintenant, vous allez imaginer. Plutôt, non, vous allez vivre. Vous allez vivre demain, aujourd'hui. Oui, c'est ça. Vivez demain, aujourd'hui. Et vivez aujourd'hui, demain. Dans tous les cas, quand vous êtes ensemble. Voyez-vous aujourd'hui avec lui, demain. Voyez demain, maintenant voyez les différents endroits où vous êtes… avec lui… avec elle… ce que vous faites voyez vos sourires… voyez… voyez vos éclats de rire voyez… voyez votre reflet dans ses yeux… sentez… ses caresses… sur votre corps… sentez la douceur de ses mains sur votre joue… la tendresse de sa bouche sur votre front… Voyez dans une semaine, dans un mois. Voyez tout ça continuer, continuer dans une infinie communion, réunion, dans un infini amour. douceur, patience, bienveillance mutuelle et continuez de vous projeter dans cinq ans, dans dix ans, projetez-vous au-delà même, au-delà même de l'infini des temps. l'amour… l'amour est une énergie… l'énergie éternelle… l'énergie… ne meurt jamais… vous allez maintenant… laisser… laisser se dessiner… sur votre visage… La complétude. La sérénité. Oui, c'est ça. Vous laissez se dessiner sur votre visage. L'amour. L'amour, l'amour vivant de vous vers votre autre et de votre autre vers vous et de l'amour vers vous et de vous vers l'amour et l'amour entre vous l'amour le matin le soir l'amour la nuit le jour l'amour… dans vos yeux dans vos mains votre cœur… prenez… une bonne inspiration… et vous expirez… intégrant tout cela ici et maintenant dans la matière… vous prenez une deuxième bonne inspiration… et vous expirez ici tout ça maintenant dans la matière… Prenez une troisième bonne inspiration… vous ouvrez les yeux et vous expirez tout cela maintenant dans la matière… ceux qui n'ont pas encore les yeux ouverts ouvrent les yeux maintenant… et tous vous profitez de la douceur ambiante Laissant le temps doucement à, à l'hypnose de, de laisser place à encore plus d'amour, encore plus de bien-être. Respirez, vivez tout ça, les yeux ouverts et bien ouverts. Retrouvez de plus en plus un état habituel et plus vous le retrouvez et plus vous êtes bien, vraiment très très bien. Respirez à plein poumon. Prenez une bonne inspiration. Les muscles retrouve leur souplesse… vous pouvez étendre les bras, les jambes… vous pouvez maintenant laisser votre cœur sourire… si c'était déjà fait… étirez-vous… étirez-vous avec tout ce bien-être qui ne fait que que s'installer, que s'implanter de plus en plus en vous. Et plus vous vous réveillez totalement et plus vous êtes bien. Oui, vous vous réveillez, même si vous ne dormiez pas, vous vous, vous éveillez et vous vous éveillez tout comme, comme cette loi d'attraction a installé en vous, dans votre autre, dans votre cœur, dans son cœur, dans votre âme, dans son âme, dans, dans l'univers. Tout ce qu'il y avait pour que ce soit ici et maintenant d'ailleurs d'ailleurs je vous invite à à continuer à continuer et à vivre à vivre comme si comme si c'est déjà là parce que parce que c'est déjà là pour certaines parties de vous et certaines parties de de l'univers alors tout le reste j'allais vous dire n'est que n'est que formalité c'est comme un mariage même si ce n'est pas encore signé il y a il y a plein de choses qui se font et puis vous savez que vous allez vivre ça et donc vous êtes contente, vous êtes, vous êtes bien, vous êtes sur un petit nuage, vous, vous préparez, tout ce qu'il y a à préparer, voilà, vous allez être dans une énergie d'action, d'action et de, de mouvement. Je, je vous remercie bien évidemment pour vos likes, vos partages, vos abonnements, je vous remercie également pour, euh, pour vos commentaires. Je vous remercie de, voilà, de me dire euh, comment vous avez vécu cette séance euh, d'hypnose, comment vous l'avez ressentie, comment elle a résonné en vous, et puis, euh, et puis également merci pour, euh, pour les dons, pour les dons que, ben, que vous adressez euh, à la chaîne. Voilà, je vous dis au plaisir. Au revoir.